Bonjour à tous. Euh, du coup, je me présente, Joachim je, je suis développeur chez Inibox et je vais vous faire une petite présentation sur comment structurer euh, vos applications Python avec des systèmes de plugins. Euh, du coup, de quoi on va parler Alors, déjà, on va faire un petit récapitulatif. Qu'est-ce qu'on entend par plugin Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'en utiliser ce pas forcément pour toutes les applications, mais dans certains cas, ça peut toujours être intéressant. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un, une petite application vraiment basique euh, et comment la structurer pour que, au final, vous puissiez apporter des plugins, d'abord de façon simple, puis de façon un peu plus compliquée, en ajoutant de nouveaux paquets et, euh, et à arriver sur... Euh, sur un système où, en fait, euh, vos, vos paquets seront loadés directement dans, dans votre application et vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir étendre votre application de, de, manière, euh, de manière continue. Donc, qu'est-ce qu'on entend par plugin Alors, un plugin, au final, euh, si je prends une définition très générique, on va dire que c'est un paquet ou un module qui complète un logiciel hôte de façon dynamique. Alors, de façon dynamique, on s'entend bien, au runtime, c'est-à-dire que votre application est lancée et c'est à partir de là que vous allez apporter des nouvelles fonctionnalités à votre application. Euh, donc, par rapport à un module classique, effectivement, où vous allez faire votre import, là, ça va être en fait une action de l'utilisateur par un fichier de configuration, par une, euh, une option au niveau de, de votre ligne de commande, euh, une action au niveau de votre GUI, si vous en avez une, qui va en fait va permettre de loader du nouveaux code dans votre application et en fait d'étendre... Le, le spectre, le spectre de, de votre application. Des logiciels comme ça, en fait, il y en a plein. Vous en utilisez plein. P-Lint, pour ceux qui ont on l'habitude d'utiliser, vous ajoutez des plugins. Les apps Django, on peut un peu considérer comme ça comme des plugins, même si ce n'est pas forcément runtime. Euh, les IDE, le support d'un nouveau, euh, nouveau euh, langage de programmation en linting, ce genre de choses, ça va être aussi des plugins. Les, les chats pour avoir un nouveau support de, de protocoles, etc. etc. Alors déjà, pourquoi ça peut être intéressant d'utiliser des plugins L'intérêt d'utiliser des plugins commence par l'intérêt d'utiliser des modules. Clairement, l'utilisation de modules ou de paquets, ça rend votre code de cœur moins complexe. C'est plus facile à maintenir, c'est plus facile à tester, puisqu'au final, tester un paquet ou tester l'ensemble d'une application, ce n'est pas la même chose. C'est plus facile d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et c'est moins de code spécifique. Les plugins en eux-mêmes ont encore... Des, euh, des, des ajouts à ça, c'est que c'est la possibilité de contrôler votre application via des configurations ou via, comme je disais, des arguments de ligne de commande. Euh, c'est plus facile à, ad à adapter par vos utilisateurs, parce que c'est aussi, aussi le but. Et c'est plus facile de contribuer au code par un tiers. Parce que, effectivement, si on dit créer un nouveau paquet qui contient un fichier de Python qui fait 10 lignes de code, l'unité testée, ou aller dans le cœur de l'application, faire une merge request dans, la, dans, dans, dans le cœur de l'application, faire les tests unitaires qui vont bien pour l'application, c'est quand même un plus gros frein à la contribution. Du coup, une fois qu'on est passé sur ça, on va, on va partir d'un exemple tout simple. On va partir d'une application de suivi des tâches. L'application de suivi des tâches, on part du principe que c'est une application en ligne de commande, on récupère des informations qui sont stockées dans un fichier et on les affiche de manière organisée. C'est un postulat très simple. Et en gros, ça va nous donner un arbre qui va donner à peu près ça, avec au final deux modules, un module readers qui va nous permettre de lire le fichier qu'on va, qu va avoir en argument, et writers qui va nous permettre d'afficher, comme on le veut à l'utilisateur, les informations qui sont stockées dans un fichier. Donc là, par exemple, je vous ai fait un cœur d'application avec un fichier app.py qui est très, très simple. On récupère un fichier. Les premières lignes sont des lignes basiques qui servent à récupérer le nombre d'arguments. Ensuite, on va lire le fichier et on va en fait utiliser les, euh, les méthodes qu'on a définies dans nos deux modules readers et writers qui vont nous permettre, au final, de récupérer les données et ensuite de les afficher à l'utilisateur. Et donc là, en fait, on arrive dans ce qu'on va appeler les plugins par module. C'est-à-dire que si vous voulez ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre programme, ce que vous allez faire, c'est au final ajouter de nouveaux fichiers Python à votre, à votre application qui va vous permettre d'étendre le, le spectre de fonctionnalités de votre application. Si par exemple, je prends le première idée, je dis, voilà, on parle de données structurées, données structurées, c'est du Python, on peut, parler d on peut parler de JSON. On va parser le JSON qu'on va nous donner en entrée, on va récupérer les données qui, qui sont stockées dedans, et à partir de là, on va pouvoir construire notre dictionnaire de données assez facilement. Donc ce qu'on fait, c'est que au lieu de modifier notre app.py qui va lancer nos applications, dans l'optique de pouvoir l'étendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier les fichiers underscore underscore init dans nos euh, dossiers readers and writers. Donc là, à gauche, du coup c'est bien la gauche pour vous, euh, vous allez avoir au final euh, la possibilité de lire un fichier JSON, mais ce qui est toujours dans, toujours dans l'optique d'ajouter un nouveau fichier, donc en fait on va ajouter un fichier JSON-Writer, le fichier init va appeler la fonction read de notre JSON-Writer, et ensuite on va au final renvoyer cette fonction à notre app.py, avec toujours dans l'idée que ce soit le plus modulaire possible. Là, vous avez la même chose, au final, on va avoir le module de, de sortie console. Le module de sortie console, ça va être classique, Ça va être, euh, on va le sortir en gros euh, avec du gras, euh, le, le nom de nos tâches, euh, le nombre d'heures qu'on a passées sur nos tâches dans la semaine, etc. Pour ce fichier JSON-là, en gros, vous allez avoir ce résultat-là en console. Il n'y a rien de très compliqué, et, et clairement, en partant de ce postulat-là, au final, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour ajouter des nouvelles fonctionnalités et ben pour ajouter une nouvelle fonctionnalité, au final, on va juste ajouter un nouveau fichier dans notre reader. Ajouter un nouveau fichier dans notre writer. Et par exemple, là, on va avoir cette, cette, cette arborescence-là, où la seule chose que j'ai fait, au final, j'ai ajouté un org reader pour les gens qui utilisent org mode, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, pour pouvoir, au lieu de récupérer nos données depuis un JSON, les récupérer depuis un fichier org. Là, j'ai fait la même chose. Au lieu de sortir sur la console, j'aimerais que ça me sorte une sortie HTML. On reste sur des choses très très simples. Et au final, ben, au lieu de modifier encore une fois le cœur de notre application, ce qu'on va faire, c'est que, eh ben, on va aller dans nos fichiers init et on va lui dire... Alors là, au final, ce que j'avais, c'est que j'avais un, un reader qui récupérait du JSON. Ben là, je peux avoir un reader qui peut récupérer ou du JSON ou, du, ou de l'orgue. Ben, comment est-ce qu'on va déterminer si c'est du JSON ou de l'org ben on va prendre l'extension du fichier, et on va dire, ben si, si c'est json, je vais récupérer mon json-reader, si c'est de l'org, je vais récupérer mon org reader Donc là, au final, vous avez le writer à côté, qui fait exactement la même chose, sauf que, petite différence, c'est qu'à la base, quand on, envoyait, quand on quand dans notre app.py, on ne lui disait pas, je veux, du, je, veux, je veux de la console. On ne lui disait pas, euh, je... du coup, il va... Il va même falloir modifier notre application. Il va falloir modifier notre application pour lui dire « J'aimerais éventuellement que tu puisses avoir en sortie plusieurs types. » Et du coup, on va lui ajouter un argument. Sauf que vous vous rendez bien compte là, que à chaque fois qu'on va modifier, qu'on va ajouter un reader ou qu'on va ajouter un writer, au final, on est obligé de modifier le fichier init. Si c'est une, si une nouvelle option, on va modifier le app.py. Et puis... Euh, du coup, il va falloir modifier aussi euh, notre fichier init pour lui dire bah, « si c'est ce type-là, il faut que tu fasses ça, si c'est ce type-là, il faut que tu fasses ça ». Et là, en fait, on se dit, il manque la souplesse dont on avait parlé au début. Et en fait, la souplesse dont on avait parlé au début, il y a un module magique qui s'appelle importlib en Python, ça vous permet de faire ça. Importlib, en fait, de façon très simple, ce qu'il fait à faire, c'est que vous allez lui donner le nom du module. Si vous, re si vous revenez au niveau... Pardon au niveau de notre arborescence, vous voyez qu'au final, le nom de notre module, c'est le nom de l'extension, underscore, reader.py. point, py. Le, nos, nos writers, c'est ce qu'on veut, ce qu veut comme sortie, underscore, point, writer. Et ben avec ImportLim, ce qu'on peut lui dire, c'est, si on a un module qui s'appelle WTS, donc c'est le nom de notre, notre application de base, point, writers, point, le nom du type que tu, que, que tu récupères en, en sortie, point writer, et s'il existe, bah tu, tu, tu m'utilises ça pour, pour, euh, comme un writer. Il va, on va faire exactement la même chose comme, par, par reader. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus jamais à modifier les fichiers init.py importlib va le faire tout seul. C'est-à-dire que par rapport aux arguments que vous allez donner à votre application, lui va aller charger le module correspondant et utiliser ce module-là. Il y a un petit mot sur les dépendances qui est intéressant à, à mettre en place. Quand vous allez créer votre application, vous ne voulez pas forcément qu'elle dépende de l'ensemble des dépendances des plugins que vous allez lui installer. Parce que, par exemple, effectivement, si on est sur du JSON et sur de, sur de la sortie console, ça, il n'y a pas de souci, Python, il sait faire très bien tout seul à partir de la STDLI. Si on commence à lui dire, j'aimerais utiliser des templates Jinja pour ma sortie HTML et puis j'aimerais utiliser orgparse pour, pour, pour, mettre du, pour lire mes fichiers, mes fichiers orgmode. Ben, c'est embêtant que toute notre application dépende au final de ça, alors qu'il y a juste notre plugin qui en a besoin. Euh, pour ceux qui ne sont pas euh, forcément coutumiers du fait, c'est possible dans soit le setup.config, soit dans votre fichier setup.py, de, euh, de mettre des, des requires qui au final dépendent d'options. C'est-à-dire que si jamais vous décidez que ah, « moi j'aimerais bien utiliser ce logiciel, mais j'aimerais bien l'utiliser avec org bah, », vous y installez le logiciel et vous installez le logiciel, entrecochez org-mode et il va vous installer les dépendances que vous avez besoin pour ce plugin. Donc là c'est très bien, mais au final, euh, pour l'instant, on importe de façon dynamique, on a juste à ajouter de nouveaux, de nouveaux fichiers dans, le, dans, notre, dans notre dossier « reader » ou dans notre dossier « writer ». Et à partir de ce moment-là, c'est le dé de façon dynamique. Mais ça ne change pas que pour le moment, on a encore besoin, si on veut ajouter de nouvelles fonctionnalités à un logiciel, de cloner l'ensemble du logiciel, d'aller mettre notre fichier qui va bien dans le, dans, le, dans le dossier et de faire des pull requests directement sur le repo. Ça peut poser problème quand on est sur des logiciels assez gigantesques et surtout que le besoin est très spécifique à nous-mêmes. Clairement, euh, vous allez sur, euh, sur, sur n'importe quel gros logiciel et vous décidez d'ajouter une seule fonctionnalité qui, est, qui marche très bien dans votre contexte, il y a peu de chances que ça passe aussi facilement que vous voudriez. Alors que si vous aviez la possibilité de créer un paquet Python et que ce paquet Python-là soit utilisé par votre logiciel, au final, vous pouvez maintenir vous, votre petite base de code de, de votre côté et apporter de nouvelles fonctionnalités au produit, tout en n'ayant jamais à contribuer au cœur. Produit. C'est là que vient le principe de découverte des paquets, euh, des paquets par, le, par, par Python. En fait, Python, comme on a vu, est capable d'importer à la volée des modules par rapport au nom qu'on va lui donner. Donc on se rend bien compte que s'il est capable d'importer à la volée, on peut très bien définir un un, un préfixe qu'au qu final on va donner à tous nos paquets qui vont être des plugins, et à partir de ce moment-là on lui donne la string, on lui dit si ça commence par WTS underscore quelque chose, bah c'est moi, c'est certainement quelqu'un qui a développé un, un plugin pour moi. Et à ce moment-là tu peux le loader. Il y a cette solution. Cette solution est utilisée par des gros frameworks, techniquement Flask. Les, applications, les, les extensions Flask, c'est un peu ce que ça fait. Je ne sais pas s'il y a des, des gens qui ont qu on développé avec Flask, mais les Flask Security, les Flask Admin, les Flask Login, tout ça, c'est Flask Underscore. Et Flask, c'est très bien que c'est pour lui qu'on parle à partir du moment où on a ce préfixe devant. On a aussi la possibilité avec Setup Tools, au moment d'installer nos, nos paquets, de leur dire exactement où on veut qu'ils soient installés. Ça, c'est le principe de Namespace. Et pour nous, clairement, ça serait... Ben « Écoute, je veux que quand tu m'installes mon paquet, toutes les sources que tu vas installer, tu vas me les mettre dans mon dossier Reader. » Ça, c'est tout à fait possible dans Setup Tools, sauf qu'on se rend bien compte que c'est très facile avec un logiciel qui fait 10 fichiers. Quand vous êtes un logiciel qui a 200 fichiers, 200 000 lignes de code, et que vous avez une arborescence qui fait trois fois mon bras, ça commence à être déjà un peu plus compliqué. Ou vous avez une troisième possibilité sur laquelle on va s'attarder, qui sont au final les entry points. Les entry points sont des points d'entrée de votre application qui va permettre à Python de savoir que sur un namespace donné, donc les namespaces, ça va être par exemple wps.readers.plugins, je veux que tu me prennes ce module-là, et que ce module-là, il soit disponible à l'ensemble des, des, des modules Python qui tournent, et si jamais il veut découvrir ce, ce module, c'est tout à fait possible, et tu lui dis que c'est moi. Je vous ai mis un lien vers euh, la pipa, donc c'est euh, la Python euh, Authority Packaging euh, qui a fait des articles très très complets là-dessus et qui justement liste les, euh, les avantages et les désavantages de chacune de ces, euh, de ces méthodes. Euh, clairement, des choses toutes bêtes, mais euh, si vous voulez par exemple écraser et remplacer la, la possibilité de d'avoir votre module et d'utiliser votre module plutôt que le module d'application. Par exemple, il y a certaines de, de, ces, de ces méthodes qui ne vont pas être disponible le WTS underscore quelque chose, ou alors c'est qu'il va falloir que vous, vous ayez une préférence de chargement au niveau de, de, du chargement de vos plugins. Donc, pour revenir ici, donc en fait, là, si on décide que par exemple... On parle toujours de données, on parle toujours de données structurées. Je vous ai parlé d'Org, je vous ai parlé de JSON, on va parler de YAML. Je veux dire, niveau classique, on est quand même pas mal. Et du coup, là, ce qu'on se dit, c'est, voilà, je vais créer un nouveau paquet qui va être installable par pip. Donc, en gros, on a du setup.py, on a du setup.config, on a les choses très, très classiques. Sauf que, au final, il va définir des méthodes qui sont attendues par mon application haute. En dehors de ces, de ces méthodes-là, je ne vais pas en définir d'autres. Je n'en ai pas besoin. Mais on se rend bien compte que coder ça ou participer à une grosse base de données de code et faire nos tests unitaires et devoir les inclure dans la base de données de code, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, je vous ai fait au final un, un read qui est on ne peut plus classique en YAML. J'ouvre le fichier, je récupère le YAML et je le renvoie. La petite subtilité, c'est justement au niveau du setup.config. Alors là, je vous l'ai mis dans le setup.config, c'est ma préférence. Il y en a qui le mettent dans le setup.py, c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est pas programmatique, c'est du init. Mais vous avez deux, deux points à voir ici. ici. Au final, c'est les points. C'est là qu'on va déterminer pour notre application où est-ce qu'il va pouvoir, à partir de quel namespace, au final, il va pouvoir récupérer notre plugin. Et du coup, là, on lui dit wts.plugins, donc on est le namespace qu'on a défini. Le YAML Reader, c'est mon module wts.pluginsYAML que j'ai défini au niveau de mon projet. Si on revient au cœur de l'application, au cœur de l'application, au final, on va pouvoir dire, OK, donc je ne veux pas faire juste un import clip d'une string qu'on va me donner. Je veux voir si, si dans les paquets qui sont installés dans mon environnement, j'en ai pas un qui définit la, la valeur YAML Reader. Ça, c'est possible grâce au module Package Resources et son ITER Entry Points. Son ITER Entry Point, la seule chose qu'il va faire au final, c'est qu'il va avoir un objet Entry Point, que vous pouvez voir en fait au niveau des plugins, qui va avoir un name, ça va être le YAML, le, le YAML Reader, qui va avoir un load, ça va être juste... Un import dynamique de notre module. A partir de là, on voit très bien que si jamais on a le YAML ici, eh ben, on construit un dictionnaire qui nous dit le pour du YAML j'ai ce module là. Lui ce qu'il fait c'est qu'il regarde si au niveau des plugins il a du YAML, il charge le module, il l'appelle le point read du module, c'est fini, vous avez chargé votre module. Du coup à partir de ce moment là, la seule chose que vous ayez à faire c'est une fois que vous avez structuré l'ensemble de votre application et l'ensemble de, des modules que vous voulez faire, parce que là, ce que j'ai fait, c'est que je vous l'ai fait pour un reader, mais rien ne vous empêche de créer un namespace pour un writer. Ça sera exactement la même chose. Les namespaces seront différents, mais ça vous permettra au final de surcharger l'ensemble des, euh, des fonctionnalités de votre application uniquement en loadant des modules à la volée. J'ai mis tout de même un petit point. Quand on parle généralement d'injection de code à la volée, on est d'accord que c'est jamais forcément très bon à entendre. Quand on parle d'injection de code à la volée, on parle d'injection SQL, on parle d'injection de templating. Vous avez eu des, pas mal de, de confs justement sur, sur ces sujets ici pendant la PyCon. C'est jamais très très bon. On appelle plutôt ça de la faille de sécurité. Clairement, si vous partez sur un système de plugins, il faut vous assurer, ou en tout cas que d'une façon ou d'une autre, l'utilisateur soit toujours au courant de ce qu'il installe. Parce qu'aller chercher des plugins sur Internet pour effectivement augmenter le spectre de son appli, c'est bien. On se retrouver avec des grosses failles de Sécu parce qu'on a fait confiance à un plugin dont on n'aurait pas dû, c'est un peu plus gênant. Pour ça, je vous invite à vous renseigner, il y a beaucoup beaucoup de, de, de docs sur le sujet, il y a la façon de, au final, avoir votre propre, votre, votre propre repo PyPy qui, qui référence l'ensemble des, des plugins que vous avez testés, et ils ne sont installables que par chez vous, vous avez des clés pour vérifier qu'un un plugin fait bien, fait bien ce qu'il a à faire et pas autre chose, etc. Mais ça, je vous invite à vous renseigner, c'est un vaste sujet et je pense qu'on pourrait faire une conférence quasiment que sur ça. L'ensemble du projet euh, est disponible sur notre GitLab. Euh, vous avez des tags qui vous permettent de, faire, de passer les slides une à une au final et de voir en fait l'évolution de votre projet. Euh, le, la présentation est également disponible, donc euh, n'hésitez pas à y aller si ça vous fait plaisir. Et du coup, je pense qu'il me reste quasiment 5 à 10 minutes pour les questions. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Je comprends, il est dimanche. <rire> ah, vas-y. Je voulais vous dire un peu sur les performances des Entrypoints et la découverte que pouvait prendre pas mal de temps. Alors, comment est ton retour d'expérience-là Est-ce que ça prend vraiment pas mal de temps Franchement, pour le coup, à moins d'avoir... Euh, pardon. Donc, on, la, la question, c'était l'impact performance au niveau de la découverte des plugins par Entrypoint. Euh, effectivement, tu vas avoir beaucoup plus de... En fait, tu vas avoir moins de performance que si tu vas avoir justement du namespace, tu vas aller écraser tes modules éventuellement dans, dans le dossier et en fait, tu vas juste faire un import clip. pour un import module. Euh, D'un autre côté, euh, à, à moins d'avoir vraiment des soucis de performance sur l'appli, ce n'est pas non plus quelque chose qui est énorme au niveau, au niveau découverte. Quoi. Après, voilà, tout dépend toujours de la, de la, de la, des besoins que tu as en performance sur ton appli. Quoi. Personne d'autre ben, Merci beaucoup.